de quoi On aurait pu le Brésil parce qu'à Rio, on peut grimper dans la ville de Rio. Pour un prochain reportage. Ah oui, mais le street, voilà, c'est pas... Non, non, non, il y a des falaises dans Rio. Là, nous, nous sommes pas allés. À Rio, nous sommes allés dans le spot le plus connu au monde, William, qui s'appelle Fontainebleau, ah, la bah forêt oui. de Fontainebleau, c'est le paradis des grimpeurs, il y a des milliers de cailloux en grès. c'est le paradis des amateurs de blocs. Alors l'escalade de blocs c'est une spécialité de l'escalade, vous êtes sur des rochers ou sur des structures artificielles si vous êtes en salle, sur des pans de mur. Là la particularité c'est que ce sont des structures qui font 3, 4, 5 mètres avec très très peu de, très peu de matériel William. Pas besoin d'avoir de baudrier, pas besoin d'avoir de mousquetons, de cordes, vous n'êtes pas très haut. Il vous faut juste une bonne paire de chaussons, voilà, te voir, ça. tenez. Avec de la gomme, et chaussons ajustés, ça c'est ma taille. Ah mais il n'y a pas de, de relief Ah non, du tout, faut, faut ça... c'est une gomme spéciale, vous tenez, vous accrochez au rocher. Ah bon Comme les petits geckos. Il euh, n'y a petits... rien pour s'accrocher. Ah, oui, ça tient très bien, si vous mettez ça sur un ça rocher, ça ne bouge pas. Ça. Ah bon non, c est, c est, ça ne dérape pas, vous voyez, c'est comme de la gomme de Formule 1, ça agrippe. Ah d'accord. Exactement. Et uh, vous avez aussi peut-être un, un tapis de réception en cas de chute. Alors il faut savoir qu'en escalade de bloc, vous êtes en bas du rocher, vous observez, vous cherchez le, le passage le, le plus simple avec des mouvements enchaînés vous cherchez aussi le, le, le mouvement le plus pur. Vous travaillez énormément l'explosivité parce que c'est à la fois rapide et intense. C'est très court hein, comme, comme effort, mais très, très, très puissant. Les garçons que nous avons vus sont, vous allez voir, sont des animaux, c'est limite des félins. Moi, j'étais plus du côté bourrin. Ils sont très agiles, très <rire> bon, puissants. – ah, Ne c'est pas, pas, ça, pas le blanc, ça, on ne le, le supportera pas. – Non, je n'étais pas très doux dans, dans, dans, dans mes gestes. Vous voulez voir, eux, c'est magnifique. C'est les garçons de l'équipe de France d'escalade. Leur ah. centre national d'entraînement se passe, il est à Fontainebleau. En salle parce que leurs commissions sont en salle, mais ils sortent régulièrement. Il m'avait donné rendez-vous au Rocher d'avant et j'étais à bloc. Voilà. Tout simplement, on a juste des chaussons, de la magnésie, un crash pad, du coup un tapis de réception. Les chaussons, ils ont une gomme bien spécifique pour assurer l'adhérence. La, et ils ont en particularité, c'est qu'on les prend plus petits pour euh, avoir le maximum de sensations. Là, toi, tu rentres là-dedans, là, là. Oui, tout à fait. Je fais du 40 en chaussures de ville, et ces chaussons-là, c'est du 36,5. Ah ah tu vas partir une main là, une main là, le pied là. Et le but, c'est de monter là-haut. Je vais te laisser faire un peu tout seul au début. Allez, c'est parti. Le bloc, c'est une des disciplines de l'escalade où euh, on pratique euh, sur des petits rochers de 4 à 5 mètres de haut. Trouve un petit pied et tu rétablis. Je suis coincé. Différemment aux grandes, grandes voies en falaise, en bloc, où ce qu'on recherche, c'est vraiment l'intensité de difficulté sur très peu de mouvement. Allez, oh, je Allez tu, rétablis, tu rétablis, tu rétablis, tu rétablis. Super ah. Voilà Et ça, ça c'est facile, ça Alors, il y a différentes cotations, ça va du 4, c'est le niveau débutant, O8, 8A, 8B, 8C. Et là 8C c'est les blocs les plus durs du monde. Il euh, n'y a rien, il n'y a presque pas de prise pour Montero. Le bloc pour moi c'est une discipline vraiment à part entière. Je pratique presque plus les voix ou les grandes voix. Je fais que du bloc. Alors un peu à Fontainebleau pour le plaisir. Vraiment, c'est vraiment le plaisir. Et puis aussi, on s'entraîne beaucoup en salle pour développer la puissance physique et la technique aussi. En compétition, on, on grimpe sur des blocs artificiels de 4 à 5 mètres de hauteur. Et où là, il y a des prises qui sont mises par des, des ouvreurs. Quelqu'un qui prépare un bloc, qui imagine un passage. On a 5 minutes pour faire un bloc. On l'a jamais vu avant et on arrive, on essaye d'imaginer comment on va passer. Et puis après, on essaye et le but est d'y arriver euh, du premier essai, si possible. Bon, voilà, Greg, deuxième bloc. C'est une discipline d'échange. On met plusieurs au pied du bloc à essayer de trouver les prises, euh, savoir comment on va faire ce mouvement. Et puis voilà, après, euh, chacun pour sa peau pour faire le bloc. Mais euh, c'est vraiment un sport de partage. À la poche Il n'y hey, a pas de prise en haut. Hey, tu m'as pas prévenu en haut, il n'y a rien. Non, il a rien. Yeah. Il va falloir se contenter de ce que tu as réussi à trouver. Là. Le physique du grimpeur, le but, c'est d'arriver à développer le plus de force possible en étant tout de même le plus léger possible pour justement que, que la force dans les doigts reste très importante par rapport au poids du corps. Ah, ça a l'air super simple. Et voilà. J'aime exprimer la puissance, la, la recherche de mouvement. C'est toujours des mouvements différents. Et euh, bah, c'est ça que j'aime. C'est vraiment, euh, vraiment de, presque de l'art, on va dire. Allez! Ouais Super! Ouais bien joué! Tu bien raison d'être content. C'est drôle, ça, ce qu'il fait. C'est extrêmement gracieux. C'est très gracieux. C'est des artistes, limite. Ils arrivent à... Des danseurs. C'est exactement ça. C'est des sont danseurs. danseurs sur pierre. Et non, mais surtout qu'ils font ça tout en délicatesse. Ils ne il montrent pas la, la difficulté. On le voit, ouais, ça passe tout seul. Euh, il ne euh, faut, on a faut pas l'impression qu'ils en rajoutent presque dans la grâce. La France, c'est deuxième nation en ce moment en Coupe du Monde. Et à Laval, en Mayenne, à la fin du mois, il y a la dernière étape de Coupe du Monde. Il faut, faut y aller. faut aller faire du bloc euh, sur les rochers. C'est en ce moment parce qu'il ne pleut pas. Donc tant mieux, allez-y. Mm -hmm. Tant que ce n'est pas mouillé. Et c'est un sport mix. On a vu des garçons là dans, dans l'image. Mais il y, y a un sport mixte. c'est très, très bien. Ouais. Ouais. Merci beaucoup. Euh, vous n'avez pas connu.